Oh oui Ah oh. oh oui, oh oui c'est beau ça. Vas-y. Allez Oh stylé Oui Salut à tous, c'est Aurélien Fontenois. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Arnaud. C'est son petit pseudo. On va refaire le concept The Floor is Lava. Il avait cartonné plus de 1,9 million de vues. Donc on s'est dit, il faut absolument refaire un. Retrouver un mec en trottinette qui est très très chaud. Et vous allez voir, Arnaud, il envoie. En plus, t'as une particularité, c'est que tu fais genre de la trotte triale, un peu comme moi. Ouais, exactement. Du coup, là, potentiellement, on va pouvoir monter sur des trucs encore plus gros que dans la première vidéo. Tu connais le principe Je le connais très bien. On s'échange la caméra. Le premier qui dit The Floor is Lava, il a 5 secondes après pour monter sur le premier obstacle qu'il trouve. C'est parti pour un bon délire, Arnaud, de Floris là 5, 4, 3, 2, 1 Hop ça va, ça va On va envoyer là Je tiens à préciser qu'il n'y a plus cette nuit, donc là en trottinette ça va être très Ça complexe. glisse un peu. Potentiellement de la chute ça veut dire. la très grosse chute. <rire> de la très grosse chute. <rire> en plus là on est sur un spot de ouf, là c'est... Comment ça s'appelle ça la déjà La tour du Crédit Lyonnais. La tour du Crédit Lyonnais à Lyon, les Lyonnais ils million. connaissent. J'ai vais te piéger sinon c'est pas drôle. Crescendo tu m'as fait faire un sprint dès le départ. Plus <rire> de florise là-bas, moi ça me va bien. Ah ouais, t'as lancé un truc là okay. <rire> Ça va, Yeah. Ah. Je te fais même la descente, je suis sympa. Allez, moi je pense qu'on valide tranquillement. Hein. Ah oui, on n'a pas précisé une règle. À chaque fois qu'on monte sur un obstacle, celui qui monte sur un obstacle, cet obstacle-là, on n'a plus le droit de l'utiliser. Ok, donc faut changer. Tu vois, là, genre, si je te dis The floor is lava, t'as pas le droit aux escaliers. 5, 4, il y a une ouais. poubelle. 3, 2, 1. Yes! Oui! Et en encore en mieux si tu vrai le fais avec la trottinette, parce que là, on fait pas ah, de la ouais. course à pied hein. en mode trottinette. <rire> Allez, vas-y, on trouve un autre passe. T'as raison, échauffe-toi, t'en as besoin. Je te propose pas la montée en trottinette hein, ouais. parce qu'après je vais pas assumer Ah tu peux faire la descente par contre en trottinette Ouais les... là c'est pas un The Floor is là oh. Mais tu peux nous montrer tes talents de trialiste trottinette Descends de roue arrière tous les escaliers là Ah ouais, t'es pas ouais, quoi ça se fait Vas-y Ah ça aussi c'est cadeau Le petit bonus Ouais Yeah Un kangourou Allez la remontée là Allez chauffe toi T'inquiète, on se chauffe là. Oh mon dieu, qu'est-ce que me fait faire là <rire> Pop En vrai, c'est déjà pas mal avec une trotte ça. <rire> ouais. Je peux plus. Allez, jusqu'au bout. Yes Et tu sais quoi oh. The Floor is Lava maintenant que t'es bien chaud. Oh, Allez, 1, 2, 3. Ça va. Ok, ok, c'est validé. Prochaine fois, je promets, je le fais avec la trottinette. Ouais, c'est le but quand même. <rire> Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, qu'il y a un spot ou pas, je te dirais quand même The Floor is Lava là. Là, maintenant Ouais, maintenant. <rire> oh non. Un, allez 5, 4 wow Ah ouais bon mais regarde ce qu'il y avait <rire> Regarde mm -hmm. qu'il y avait là bah, En vrai je suis sur l'obstacle là Je suis sur l'obstacle Franchement je juste... valide Je te fais la descente La descente laquelle Ouais celle là j'ai C'est dur pas mal Ah ouais non mais là oh. Alors moi par contre c'est hors de question que je fasse des choses comme ça ouais. wow. Ça fait des ravages, Arano, The floor is là bas Regarde la belle statue là bas 5 ah, 4 Allez le bunny 3, 2, yeah Lourd <rire> Je fais comme je peux. On va bouger tranquillement de spot. Allez Bon Aurel, the floor is lava, c'est pas tout ça, mais. Oh, putain, le truc le temps chaud <rire> Dépêche-toi, il y a la lave qui nous la rejoint là. La lave Ah franchement j'y croyais pas. C'est déjà pas mal haut là quand même je crois que j'ai perdu ma trotte dans la lave, comment je fais En vrai en plus t'as vu y, a déjà... y a pigeon, il a déjà un pigeon et essayé de le faire, il est, est mort sur le cou, hein, tellement c'est haut T'es sûr que c'est pas la lave <rire> Attends je vais essayer de pas trop mouiller va, ouais. ouais mais par contre fais gaffe, the floor se lava là ah ouais. Vas-y, the bon. floor lava ah, la la Vas-y, vas-y, vas-y, ouais, t'es bon, va t'es bon, t'es bon, va va va bon. Ça Allez maligné, ça va. Allez bon. nickel, vas-y check ça ah il est, pas, il est pas con, il a voulu monter sur la trotte, il aurait dû Du coup l'aurait volé mais... <rire> ah ouais, c'est du luxe là. Ouais. Oh, oh deuxième truc, petit wall. C'est que du bonus. Hop là. Yes, on trouve un autre spot, c'est parti. Arnaud, de Floris là-bas. 5, 4, 3, 2, 1. What <rire> Il y avait du vide là aussi. Ah ouais. <rire> Watch. On va mourir aujourd'hui je crois, non On s'est un peu emballé là. Léorel, de Floris là-bas. Y'a rien <rire> Bah ouais Allez 5, Allez. 4, 3, 2, 1 ah et en plus tu me marques, t'attends vraiment oui. le dernier moment pour y aller On va aller voir dedans là Je connais le spot La prochaine fois, je propose que tu prennes une trottinette électrique et moi un Vélib Et on fasse le même défi, ça te va Ce serait énorme Si vous êtes chaud, que cette vidéo marche encore On se fait Vélib contre trottinette électrique en mode The floriza Ah ça, ça, bon. ça, un ça, ça peut être vraiment Ça pourrait être ouf, ouf. J'attends. Pour bon. plus de chutes hein. Pour plus de casse bon. The Floor va 5, 4, 3, 2, <rire> Ah, elle est facile celle-là. Moi je pensais que t'allais sauter dessus avec la, la trottinette. Alors tu vois. écoute, même si c'est pas le même sport que le mien, je ouais. respecte les trottinettes. J'ai cru, j'ai cru. <rire> ok, bon bah tant pis. Allez, bah on va voir ce qui se passe là-dedans. Allez, je fleurise là-bas. Bon, Hop là, sur le cactus. Tu te mets sur le cactus là Non, je vais te casser, non Non. Ça tient pas. Mais si, ça tient. Allez, fais-nous un petit... Ah ouais, si, ouais. Si, si, c'est ah, cadeau. Okay. Oh, c'est le luxe. Par contre fais gaffe avec le cactus euh, je crois que t'as crevé ton pneu là. Ah ouais, il me semblait bien ouais. qu'il y a déjà eu une mésaventure comme ça dans l'ancien Florise Lava. Je dis pas de bêtises. J'avais crevé. crevé. Euh, tu Donc vu que j'ai déjà fait mon quota à casse, ça peut être, être ta trottinette aujourd'hui. Alors écoute, si tu veux mon avis, je pense pas que je vais crever aujourd'hui. Mais par contre, tu peux faire un The is Lava. 5, 4, 3, 2, 1, yes Facile Vas-y petit fric, c'est sorti il y a le mur qui me gêne. A... Ah. On va changer un peu d'époque. Oh non. <rire> The Floor is Lava, je te dis tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1. Bah oui, la petite pyramide. Moi <rire> ah, j'en ai un. J'en ai un. Tu le vois, celui-là, dans la vitrine, là The Floor is Lava. 5, 4, 3, 2, 1. Ça compte comme un bénéfice <rire> ou pas Moi je voulais sur le cactus. <rire> ah ouais on est, on est où, là, en fait On est dans un bâtiment. <rire> on est dans un bâtiment. <rire> Une belle partie ah ouais. de votre gamme c'est ça frené. Monsieur, the floor is lava. 5, 4, faut monter sur quelque chose en 5 secondes. 3, 2, 1. Ouais Ah ça a joué, ça a joué. Pas mal. Euh, sinon Arnaud. Arnaud, the floor is lava l'ascenseur. 5, 4, 3, 2. Dommage. Il essaye de la crois. Oh Yes yeah, Ça c'est validé. Aurélien de Floris Lava. Ouais. Allez. Ah non, ah, tu triches là. Viens avec moi, du coup. Le, vie. Vie. le prochain, on se promet qu'on quitte pas nos jambes de nos deux roues. On va retourner à l'extérieur. Donc là, on est à l'entrée du centre commercial de la part Dieu. Un vendredi après-midi. <rire> en même temps, il s'engage pas trop parce que c'est à moi de faire le, <rire> le challenge. Après vous Est-ce que... Est-ce que descendre des escalators c'est validé Ah moi je te le valide. Un module. Ah. Ou le monter si tu veux. Ah ouais, le monter ouais. Allez, un double de the forest lava pour monsieur. Allez vas-y. 5, 4, 3, 2, 1. Bon allez. Je suis dessus. Je suis dessus. Et en plus, je suis fier de toi parce que t'as même tenu l'engagement, t'es resté sur ton ouais. vélo. J'apprécie, je ferai de même pour après. Tu sais qu'après c'est à toi et qu'il faut descendre. Tenez chef Ok ok Arnaud ah ce serait chaud d'aller faire un petit coup, euh, une petite séance de sport là-bas là Tester là. la machine, allez, le fleur il possible <rire> Non, allez t'as le droit à pied là. 5 4 3 2 1 C'est validé C'est validé on fait du sport t'es validé Ça change de la trottinette Voilà, t'as les pieds quelque part. Là-bas, il pâte. y a la sécurité. On va descendre. Nous sommes totalement dans les règles. Hein, que Arnaud va devoir descendre maintenant les escaliers. n'est pas à pied Mais avec la trottinette. Du coup, on s'est dit The Floris là lava. 5, 4, 3, 2, 1... Oui spécial Noël On valide On valide Là, si t'étais vraiment chaud, tu me ferais un transfert pour aller sur l'autre. Ah oui, ah, oui c'est beau ça Vas-y ah oh oui oh, Je valide à 100% ça C'est validé <rire> C'est validé, valide, grave Validé à 100% moi oh. Ah, oh, non j'ai dit que je respectais les trottinettes pour ma défense. Bon, on sort du centre commercial. Allez petite pause énergie. Cette vidéo est sponsorisée par le groupe VPX. Ils distribuent notamment les marques Redline, Bang Energy, pas mal de produits que vous allez voir cette année. Ils m'ont sponsorisé sur toute une année. Donc il y aura plein de petites vidéos comme ça. Ils me permettent d'avoir un petit peu de budget et d'avancer dans les vidéos. Là le produit qu'on va utiliser c'est Redline. C'est un espèce de petit shooter qui va nous mettre de l'énergie. On va se l'ouvrir. Vous euh, réservez. Redline. Extrême chat. Du coup, ça contient de la caféine pour booster. Là, on va pouvoir continuer le défi avec ça. On va pouvoir sauter plus haut. Là, ça <rire> Alors, il faut boire la moitié et l'autre moitié, tu la gardes pour demain. Oh yeah. Non, oh, franchement, c'est bon. C'est bon, bon, bon Sur l'énergie, là Sur l'énergie Tu sais pourquoi Parce que Arnaud Non. The floor, il <rire> Allez, allez ouais, t as t as t as Oh, l'énergie À ton tour, tester la magie. T'en penses quoi ah, Pas mal, pas mal, ça réveille. Array. Je sens que je suis chaud là. Tu le sens Là, je sens que je suis chaud là. Aurèle, ah, ça florise là-bas. Ah si, bah si, ah. si, si ah, si. ah non, en plus. Ah, là, si. ah allez, 5, 4, dessus. 3, 2, 1. <rire> Ah t'as déjà sauté aussi haut T'as eu de l'énergie que là as... Comme moi t'as vu T'as foncé dedans t'as pas réfléchi ah, Là on a de l'énergie Donc si vous voulez euh, récupérer les produits Bang Energy, Redline, XM Shot comme ça C'est tout dans la description, encore un grand merci à eux ils vont nous aider cette année ça va être des projets de ouf Arnaud, fleurise la Non 5, 4, <rire> on l'a déjà fait, 3, 2, 1 Ok facile celui-là Yes The fleurissement ou pas ouais, est The fleurissement concrete Et les gars, de Florise Lava là-bas, Floris Lava là yes. Allez, ah Te tue pas non plus hein. <rire> <rire> Check ça ah, On va pas trop d'ici mais ils sont en train de couler le ciment. Je crois qu'ils nous ont fait des appels tout à l'heure, ils avaient besoin de nous. Il m'a dit si j'arrive maintenant à faire tout sur la roue avant, et eh ben on pourra mettre notre signature à vie dans le goudron de Lyon. C'est quand même beau ça On valide Ah moi je valide Il y l'enjeu là Attends on allez, arrive Prends allez, ma trotte viens. The Fleur is Simon Allez vas-y Aurel, The Fleur is Lava <rire> J'ai rien La trotte, trotte, Et voilà ah, C'est beau ça Vas-y fais-nous du trial Allez Arnaud, The Fleur is Lava 5, 4, 3, 2... Petit petit Bon bah The Florise is Lava là Aurel Voilà j'en ai un ah oui, est validé celui-là. Ah oui, là tu le valides. Et je reste. Je te le valide jusqu'au bout. Olé. Allez, nickel. Lé. Je m'y attendais vraiment pas. À toi, The Floor Is Lava. 5, 4, 3, 2, 1. Ça glisse en plus. On The Floor Is Lava. Oh, dommage, j'ai Ah, j'adore ce spot. Yes. Ah là, c'est du luxe. Oh Initialement, je m'attendais plus à un truc du style ouais, où t'avais même en la bouche à incendie. En oh là, t'avais 1, 2, 3. Ça bouge un peu, mais. T'avais 4 choix qui se feraient à toi. Dans la voiture, c'était pas un choix, je crois. Mais on valide pour la beauté du geste. C'est pas grave. Allez, hein mais The Floor is 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Là, ça me plaît. Yes. On, là. on va enchaîner, hein. The Floor is 5, 4, 3, 2, et hein hey, Yuta T'avais un petit rail tout seul Ah ouais là. je pensais à la poubelle là-bas ça Tu t'as jamais fait les poubelles <rire> J'ai jamais fait les poubelles Oh parfait celui-là ce floor il là 5 4 3 Oh yes Voilà on l'a fait tu l'as fait. <rire> <rire> Elle s'est ouverte, je l'ai vu s'ouvrir <rire> Trop stylé le spot, bien c'est juste des petits tricks comme ça là. T'arriverais toi genre, là je vois un truc pas mal pour toi là. Genre ici, monter sur celui-là, sauter là. Saute là. Sauter là Ah mais ils sont méga espacés Il est fat un peu non Avec la trotte T'arrives à sauter comme nous genre euh, sur la roue arrière Ouais mais ça me permet pas de me propulser. Ah fais-nous rêver Ouais, oh Ah ouais, ça slide Ah te défoncé, il s'est défoncé Ouais, yes Vas-y là-bas Là, oh, là, là c'est pas possible C'est fat non Ah Voilà oh, tchou. Oui oh, oh. oh come back Lourd. Moi vraiment, je valide hein. On va vraiment devoir inventer <rire> la trottriage. <de> <rire> on va créer une discipline toi. Trottriage ça existe pas Non ça existe ah, ça pas. pas. En fait. Vas-y t'as un petit défi. C'est oui. moi qui euh... vais t'imposer le défi. Vas-y vas-y. J'ai des idées bizarres des fois. Faire... Tu veux faire ici là Et si tu peux faire un manuel manual Fais gaffe c'est un peu mouillé quand même. 10 sur 10 là. Plus dur. J'ai jamais fait de trial de ma vie. Un petit switch. Prends mon vélo. Moi, je prends ta trotte. C'est quoi le mieux pour commencer Pas réfléchir. Dis The Floor is lava. Et t'as 5 secondes pour monter sur un truc. Mais attends, je déconne, mais là. 4, 3, 2, 1. Je t'ai monté sur le vélo. Ouais, c'est vrai. T'es je monté sur le vélo. Attends, un petit truc facile. Attends, viens, on va là-bas sur l'escalier. Et moi, du coup, j'ai la trotte. Bon, Aurel, The Floor is lava, là. Allez, nickel. La sortie. En telle tape, en tape. C'est quoi ça C'est un roi arrière Ah oui Ah oui oh, Allez Allez C'est beau ça Ah non Je florise les petits escaliers là C'est validé ça Tu peux le faire Allez 3 2 1 Oui Allez Et un crever Non <rire> euh, Déconne pas mec Essaye de face Tu lèves l'avant Là sur les deux escaliers Si tu veux Voilà tu, tu tires comme ça Juste et après tu pédales derrière Voilà Vas-y avec l'élan Juste tu tires et tu laisses rouler Et là tu pédales Allez Ça c'est facile quand Ouh. même C'est ça qu'on voulait C'est validé Regardez Allez, Allez. Ouais, ça me va hein. ouais, Ça me va bien aussi ouais. Allez vas-y, du coup je repars aussi avec la trotte Caméra. Ah on peut ça moi Vas-y, ah, si, the fleurise là-bas Aurel ah, Aurel ah. Allez oh. ah. Attends ah. Parer, un genou, ah. deux genoux ah. On est quitte Ah quoi que non y'a un mur là, vas-y, the fleet is là-bas. Ici. 5, 4, 3.. De. Oh le Bunny est de ouf Eh hey, ça pop ici hein Franchement stylé le Bunny ma vie. Oh, Ouais grave Par contre sympa, tu m'as mis de la merde sur le pruneau, regarde Ouais j'ai vu Voilà voilà il a roulé dans la merde, ça c'est cool ça... Ah un espèce de vieux pruneau dégueulasse, merci Vu, vu qu'on change ça va te porter bonheur <rire> tu vois <Merci. rire> ça te Ah prendre... l'arrière aussi un petit peu là <rire> Yes Ah je suis content hein. Elle est là <rire> Ah ignoble Là on a un peu changé de quartier, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui vont s'offrir à nous donc euh, on va pas attendre hein. Aurel Le fleur est là-bas on reste de Floris là-bas. 5. Non 4 C'est un peu chaud On là. Presque ma taille, j'ai envie de dire. C'est validé ou pas es, Non, t'es resté assez longtemps ouais. dessus. L'idée était là. Je sais pas trop si c'est validé ça. Ils vont nous le dire dans les commentaires. Non, est et toi chaud de Floris là-bas 5, 4, 3, 2, 1. Oui l'arbre <rire> oh, en vrai y'a un moyen de faire un truc de ouf sur cet arbre. Pff. Oh il est fat un peu avec l'herbe non J'ai peur de louper là. Par contre la réception ça va. veux une récepte hein pour rester sur les toi, pieds. Toi t'attends la réception <rire> Ouais grave. grave. J'attends la chute. Et.. Merci beaucoup. <rire> on est tous <rire> avec toi. Oh je suis sûr que ça y va. Bon, moi, je vais... moi, moi, moi. Bon, <rire> on est écolo. Nature, nature. Poubelle, tri, arbre. Viens, on va aller vers là-bas. Vers là bas ça me tente bien. Ouais écoute, ouais. Watch. Oh yeah. Euh, the floor is lava Aurel. Non non non ça on l'a déjà fait Aurel, 5, 4, 6, 6, 3, 2, 1... Ah ouais c'est <rire> ah ouais. <rire> ah, trompé ah, ah ouais bah m'étonne Ah trempé En ouais. vrai ça va Ça fait du bien Ça fait du bien Attends viens voir j'ai trouvé un truc Ça sent le piège mais ça sent tellement le piège C'est pas mignon ça ah oui Eh hey, ça te fait presque intelligent. Salut euh, je suis en physique chimie. Ah, le casque n'a pas changé, toujours aussi pratique, regarde. Ah ouais c'est vrai tu peux. Oh. Oui. je te propose de les garder toute la journée. Jusqu'à temps de les perdre. J'ai qu'une branche, qu branche. Allez vas-y on continue. Vas-y, on va rincer le lion là. En plus est on cool. <rire> Retour aux sources. Attends, en vrai, regarde, trop tentant là. <rire> tout beau, tout frais. C'est pas beau une petite trace de pneus là-dedans là Un pneu En mémoire de notre passage. Vas-y hein, c'est beau hein. Ah ouais, là, t'as souillé <rire> Bon, là, je suis déçu, mais on pourra se souvenir que si vous êtes à Lyon, près de la Part Dieu, cette petite trace, c'est mon vélo. Qu'est-ce qu'elle dirait la route rotinette pas, sur le ouais. ciment Ah, je sais pas, tu veux essayer ouais. Allez, en hommage à cette vidéo. Voilà. Un gentil, Ce ouais. petit point-là, ça sera en ton hommage. Si vous passez par euh, près de la Part Dieu, la tour on du Crédit du Lyonnais, vous allez là, il y a un truc tout neuf, il y a notre trace. Vas-y, on bouge. J'ai une petite idée. Si je te dis, je florise là-bas maintenant, tu réagis comment Ça ne pas J'espère que oh. Mais t'es es sérieux là, tu l'as vraiment mis. C'est pas ce que je voulais te donner, mais là sur le coup, je me suis dit, ah ouais, quand même. Tu si sais, Non, tu non, c'est le exemple, coup, là. 5, 4, 3. <rire> oh oui <rire> ah Après, ça aurait été magnifique. Oh Ça aurait été trop stylé, genre tu restais tout. Il y en a qui aurait essayé, ouais. Il y a des traces de mains. <rire> je sais pas <belle> <rire> bah là, ils sont un peu touchés toi ouais, mais... Un peu pas là, ici. Je voudrais slider sur le cul, slider sur le cul. Récupérer le vélo et partir avec le vélo. C'est très magnifique, si ça non? prends pas une trottinette en chemin. Si je me prends pas une trottinette, du coup, on l'a calé mon vélo comme ça avec la trotte. On va aller sortir un petit The Floor is là-bas. Du haut, du coup C'est chaud. Je, je sais, sais pas. pas. Déjà C'est tellement chaud. Faire une couille, là, c'est obligé. Ou, une, ou un coccyx. Mais j'ai une technique pour toi. J'ai une technique. The Floor is là-bas. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, je suis perché. Ouch. Oh Il est validé ou pas à moitié. À moitié À moitié. Pour moi, ce serait vraiment beau de rester sur le vélo derrière. Moi, j'aimerais trop le rentrer. Allez, on repart terrible. pour un deuxième essai. Ah si, là. Si je te dis The là, va tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1. Dans ah. une seconde, t'es sur le vélo. <rire> oh ah, t'es pas mal. C'est ton pied là, tu l'as mis trop loin de la pédale. Ouais, ouais. En fait, il y a un petit coup vers la fin où il faudrait se jeter, tu vois. C'est ce petit coup que j'ai fait. Oh, j'ai rien pu faire pour le sauver. Là je trouve qu'on est pas mal Équilibré est bon par du haut pour le clip Le clip de fin, là magnifique, je vais partir du haut The floor is lava alors 5, 4, allez de l'élan 3, 2, 1 c'est pas grave, ça y va là Allez Oui Oh ah, oui Wouhou Ça c'est validé Stylé le spot Yes Oh j'ai un truc stylé Arnaud, the floor is lava 5, 4, 3, oui Oh y a un peu de vide là Oh Yes Il est fou carrément validé The floor is lava oh, hey. oh. Oh, oui. Ah ouais abuse pas non arrête Ah oh, mais t'es toujours dans l'excès Et ok on est chaud on est chaud Attention the floor is lava Allez 5 4 3 2 Oh stylé la toupie Moi je te propose de le faire mais sans tomber maintenant Je vais aimer Oh stylé Lourd mon gars Comme ça claque Probe Probe Bon allez on bouge Bon on va changer de quartier Aurel, The Fleur is Lava Il y avait de l'idée je reconnais Je crois qu'on a perdu Aurel là The Fleur is Lava mon petit 5 4 3 2 1 Allez Nickel Ah oh, ça me plaît bien ici Il y a du monde c'est sympa Ok on arrive dans une impasse Arnaud The floor is lava 5 4 3 2 Faut trouver quelque chose 1 N'importe Qu quoi ah, putain Je crois pas que ça passait. passer Arnaud Arnaud The floor is lava 5 4 3 2 1 voilà eu, eu, Ouais c'est validé, c'est validé J'ai oh ça que Voilà, fallait prendre l'occasion, <rire> fallait l'avoir Il a pas trop kiffé, mais non. <rire> fallait l'avoir On trouve des bons spots C'est fois que je testais la trottinette C'est <rire> pas mal Ouais, y <rire> il y a des bons roulements Il y a des bons Le fleur, il va. À droite, à droite, a dit. Trop stylé Vas-y, vas-y, vas-y Allez Oui <rire> Ah <rire> <rire> oui il est magnifique Elle est magnifique celle là c'est là j'invalide oh Tu l'as légèrement tendu ah, C'est pas mal l'idée On continue Je, <rire> Je me vengerai <rire> Voilà c'est la fin de l'épisode 2 de The Floor is Lava Merci à VPX et Redline pour la boisson qui nous a donné de l'énergie Si vous voulez un troisième épisode bah il faut nous le dire dans les commentaires Et puis vous pouvez aller suivre Warnup ouais. sur Instagram et sur Youtube Et puis comme d'hab moi ben bah, pensez à vous abonner si ça vous a plu Lâchez un petit, un petit vélo par exemple dans les commentaires ça fera plaisir Ou une trottinette Ou une trottinette comme vous préférez team trottinette ou team vélo Bah à la semaine prochaine Allez. Ouais, en fait non c'est quoi The Floris Lava ça sera plus simple. Allez, t'es chaud Alors là, t'es un champion